Qu'est-ce que la journée du patrimoine La journée du patrimoine, c'est d'abord l'occasion de faire du lien, forcément, et aussi de faire voir à toutes les personnes qui passent par notre village et même à nos habitants de Pugetainier, ce qui se passe à l'intérieur du village. Parce que bien souvent, le patrimoine est mal connu euh, de, de, de, des propres habitants. Donc c'est vraiment une journée où on se rencontre autour du lien, autour d'un lien pour parler du patrimoine. Qui organise la journée du patrimoine Normalement, la journée du patrimoine est organisée par la municipalité, qui fait revivre les instants d'avant, en allumant le four, avec l'aide de diverses associations, en particulier sur Pugetainier, c'est l'association culturelle du pays pugétois qui est en partenariat avec la municipalité. Et donc il y a un financement particulier Non, il y, y, y a un petit budget pour le patrimoine, mais je n'ai pas d'autre financement que celui de, de la municipalité, celui de l'association culturelle. Et aussi bah, la, la, la générosité des, des, des habitants qui amènent un, ce qu'il faut pour partager le, le repas. C'est ce qui fait. Et le partenaire aussi de, de, de cette journée, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est léco l'écomusée de la Roudoule. Euh, pour la journée du patrimoine, quelles sont les activités que vous organisez Alors, Pour la journée du patrimoine, il y a plusieurs ateliers qui sont organisés. Donc un atelier poterie et pastel un atelier d'écriture avec Denise qui s'occupe déjà de deux groupes d'ateliers d'écriture, un hein, sur Entrevaux et un, hein, puis j'éteignais. Et ensuite, c'est euh, un petit peu à part, c'est pas un art français l'origami, mais un atelier d'origami. D'accord. Et est-ce que ce sont les mêmes activités, dans chaque année Non, c'est la première fois. D'habitude, une, une année, on a fait une visite avec un jeu de piste dans le village. Et l'année dernière également, on a fait euh, un jeu avec des départs différés avec des pierres, où il y avait des rébus, et les gens devaient trouver euh, des parties historiques du de, de village, enfin des choses historiques qui concernaient le village. Donc vous oui. tenez un stand d'origami pour la journée du patrimoine, euh, pourquoi particulièrement euh, préférez-vous faire euh... Ici, euh, la journée, euh, pourquoi participez-vous Alors moi j'ai participé à plusieurs expos sur la galerie des, des Augustins en fait et c'est Martine, qui est la galeriste, qui m'a proposé de montrer mon travail. Euh, je représente la sculpture sur cette euh, exposition, c'est « sculpté du papier voilà. ». Ça fait longtemps que vous travaillez dans les origamis Alors à la base je suis plasticienne donc euh, je travaille plusieurs matières je fais surtout à ce jour des métaux précieux, de l'argent, du bronze, des bijoux. Et je reviens depuis peu à mes premiers amours avec des choses plus plastiques, voilà. purement art plastique.